rappel pour la présentation des visiteurs. C'est maintenant l'heure des déclarations de députés. le député de, de Leeds-Granville. Aujourd'hui, j'aimerais célébrer la vie de Charlie Bryan et les, la création d'événements avec sa famille. Le 16 février, Charlie est décédé. On l'a diagnostiqué en, dans les années 90 du cancer de la prostate. Il a décidé donc d'aider d'autres hommes qui étaient à risque. Avec sa femme Kay et ses filles, il a créé un tournoi de golf qui s'appelle Karen Share. Le premier événement a été célébré en 1995 et pendant 12 ans, ils ont levé 600 000 de fonds pour le cancer de la prostate. Et cet événement a également amener la sensibilisation des hommes à faire des tests de dépistage. Il y a également eu un événement, ce, un programme cardiovasculaire. Chaque cent qui a été levé est allé à des organismes de charité. Caroline et Cathy, ces filles, après avoir perdu leur père, ont décidé que l'an dernier, c'était était le dernier tournement. Le dernier tournoi. Mais ce ne serait jamais la même chose sans Charlie, de toute façon. Au nom de la communauté, j'aimerais offrir mes condoléances à Kay, Cathy, Carole et leur famille. Vous devriez être si fiers du patrimoine laissé par Charlie et qui ne sera pas oublié. Merci. D'autres déclarations? La députée de Kenora, Rainy River. Au nom des gens de Kenara Rainy River, j'aimerais offrir nos, notre tristesse à la communauté de Pikankanum qui a vécu une telle tragédie la semaine dernière. Dans la communauté de Sandy Lake, on a amené des dons pour aider les gens de Pikankanum. La cause du feu n'est pas encore déterminée, mais ce qu'on sait déjà, c'est que dans plusieurs collectivités des Premières Nations, plusieurs n'ont pas d'équipement comme des camions de pompiers, ils n'ont pas de bénévoles, ils n'ont pas de service de 911. Il n'y a pas de logement adéquat. Dans le cas de Pikangikum, où 95 des maisons n'ont pas d'eau courante, il y a euh, camions, de pompiers, mais les routes ne sont pas en assez bonnes condition. On ne peut pas ne rien faire, regarder ces morts se produire. Quand j'entends les gens de la communauté ainsi que le ch grand chef et le chef régional, je sais le travail qui doit être fait. Les Ontariens dans cette province demandent à ce gouvernement et cette Première ministre d'agir pour créer une société sécuritaire pour tous. Merci. Le député de Tobico Lakeshore, merci. Samedi dernier, le 2 avril, au 11e anniversaire de son décès, les Ontariens dans la province ont célébré la vie de, de Jean-Paul II. En tant que Polonais, je suis fière que l'Ontario est le premier endroit au Canada qui a proclamé une journée spéciale pour honorer le patrimoine d'un des grands leaders spirituels de notre époque. Ça a été très spécial quand ma collègue, la députée Damerla, a fait adopter un projet de loi avant la colonisation de Jean-Paul II pour pouvoir célébrer la première journée annuelle. Jean, Saint Jean-Paul II a laissé un patrimoine important. Il s'était engagé pour la paix, l'égalité, les droits de l'homme et un dialogue multiconfessionnel. Saint Jean-Paul II a vécu dans un monde divisé et il s'est dédié à la paix. Il était humble. Il a servi de message d'espoir pour les jeunes qui y étaient encouragés. Il a visité Toronto et l'Ontario deux fois et il a joué un rôle dans la fin du communisme. Aucun autre pape dans l'ère moderne a eu, une telle, a eu un tel impact et nous allons le célébrer chaque 2 avril. Merci, le député de Bruce Goy, Owen Sound. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître un groupe à but non lucratif. L'Organisation pour l'Innovation en sciences biologiques se rencontre régulièrement. Ce sont des députés qui parlent de l'économie, de la construction de l'économie, des technologies en santé, et des avantages pour la santé. C'est une nouvelle occasion d'engager le public grâce à leurs députés dans le domaine des sciences et de l'innovation. Ici en Ontario, ce secteur emploie plus de 80 000 travailleurs qualifiés. Un rapport du mois dernier dit que la meilleure façon d'augmenter cette industrie, c'est d'aider les petites entreprises et s'assurer que la province est un leader à l'échelle mondiale dans ce domaine. Il faut s'assurer d'un programme clair pour les technologies, il faut investir dans les bases de données, il faut accélérer l'adoption de technologies d'innovation et finalement, il faut construire des relations de confiance entre le gouvernement et l'industrie. Je demande à tous les députés de se joindre à Erin Manawa, Brian Courtney, Cameron Pyron, David Young et tous les autres membres à la réception de ce soir de 5h à 7h dans la Salade Manger pour en apprendre plus sur cette industrie. Merci. Député de Hamilton East Stony Creek. Aujourd'hui, j'aimerais parler du PONT. C'est une organisation dans notre région qui donne des services à la communauté pour réintégrer les gens qui ont été emprisonnés. Elles reçoivent de l'aide pour reconstruire leur vie, trouver du logement, des emplois et changer leur comportement. Le pont Hamilton est un programme qui donne de l'aide à ceux qui reviennent de prison de la région de Hamilton. On leur donne du logement, une atmosphère de sécurité, on soutient les femmes et leurs familles qui ont été affectées et on aide ces gens à formuler de nouveaux buts pour leur vie. Le pont opère sous la philosophie de la justice restaurative et, on veut et souvent les hommes et les femmes qui sortent de prison entendent parler des avantages de ce public et choisissent d'y participer. Le programme reçoit du soutien de la Ville, de la province et du Canada, mais reçoit surtout des fonds à, la, à cause de collecte de fonds. Et merci au pont pour son beau travail. La députée d'Ottawa, Orléans. Le 31 mars, j'ai fait participer à un événement très important sur les entreprises et l'industrie. C'était une demi-journée qui a rassemblé des entreprises qui voulaient euh, se développer, des petites entreprises qui voulaient parler de leurs idées. C'était pour leur aider à naviguer les différentes agences gouvernementales et le financement pour les aider à développer leur entreprise. Ces entreprises locales ont pu établir des contacts, et faire du réseautage avec des agences gouvernementales et ont entendu parler des, du financement du gouvernement fédéral, de l'exportation de ce que Ottawa-Est a à offrir. J'étais d'ailleurs fière de voir à quel point nos entreprises locales ont le désir de propulser leurs entreprises et leurs plans d'affaires vers l'économie de Nova. Merci à la Chambre de commerce d'Orléans pour son initiative, Deborah O'Connor, Shane Crossy. Merci beaucoup. Merci également à Andrew Leslie, le député fédéral, Greg Fergus, le, les conseillers de la Ville également qui ont fait partie de cet événement. Merci. Merci d'autres déclarations. La députée de Ron bruce Aujourd'hui, j'aimerais célébrer ce qu'a fait Steve Merker, un enthousiasme du vélo qui a été nommé un des 14 cyclistes les plus influents. Steve fait souvent du vélo dans la région de Huron-Bruce et il s'est préparé à une série de, tri de triathlons dans les années 90, ou les années 80 plutôt. Steve a contribué à améliorer la santé des Canadiens et cela va au-delà de son cyclisme. Il y a neuf ans, Steve a aidé à euh, organiser un événement pour lever des fonds pour la recherche sur le cancer. Regardez le site internet cyclingmagazine.ca où vous en apprendrez plus sur le travail de Steve. Il est important de noter que Cathy s'est battue contre une forme agressive de la leucémie. Depuis ses débuts, cette course a ramassé plus de 119 millions de dollars pour la fondation de l'hôpital Princess Margaret. Merci beaucoup. Dans déclaration, le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup. Avant Park, un membre de notre famille à Queens Park est décédé et ça a été très triste pour plusieurs d'entre nous. Considérez les mots utilisés dans les corridors ici, dans les bureaux et les messages en ligne ou les célébrations de sa vie la semaine dernière pour comprendre ce que signifiait. Léon pour nous tous. C'était une personne éthique, généreuse, amusante, humble. C'était facile d'être avec Léon. Il, il souriait toujours, était toujours positif. Il était vraiment intéressé avec, aux personnes avec qui il était. Plusieurs ont dit qu'il avait une passion pour les Surnom Dans cet endroit où il est si facile de céder au cynisme et où il est difficile de faire confiance, mais pendant 20 ans, en tant que journaliste et conseiller de deux premiers ministres, Léon a compris l'importance de la générosité et de la gentillesse à chaque jour. Nous connaissions Léon, nous savions qu'il aimait le golf et le hockey. Il était fier de ses enfants, Anna et Lenny. À Brenda, Hannah, Lenny, Karen, Hedy, Greg et toute la famille de Léon. Eh bien, de la part de la famille de Queen's Park de Léon, nous offrons nos condoléances. Léon a laissé sa marque ici et nous en trouvons mieux. Merci. Merci, le député de Northumberland, Quinty West. Cette semaine passée, j'ai pu annoncer une bonne nouvelle à la municipalité de Port Hope, où nous allons continuer à favoriser l'essor de l'Ontario. Pendant les quelques dernières années, c'est de plus en plus apparent que le pont Barrett de la rue Barrett ait, euh, a créé des problèmes de sécurité. C'est un des seuls endroits où on peut traverser la rivière. Ce nouveau pont va alléger la congestion et améliorer les, la circulation. Il y a 1 véhicules qui passent sur le pont à chaque jour et on reconnaît le besoin d'investir en infrastructures en Ontario rural et cela contribue près d'un million, nous contribuons un million de dollars pour le remplacement de ce pont. On nous a dit que le pont à une voie a été installé il y a près de 40 ans comme solution temporaire quand le pont existant a été endommagé pendant une inondation. Ce pont est finalement remplacé avec une solution à long terme. J'aimerais également inviter tous les députés de venir à Port Hope le 16 avril, le samedi, pour participer à un événement annuel. Cet événement communautaire est un des meilleurs festivals en Ontario. se produit chaque année pour reconnaître l'inondation qui s'est passée dans cet endroit. C'est une course de canaux, kayaks ou tout autre vaisseau aquatique c'est toujours amusant j'espère que vous allez tous venir merci à tous les députés pour leur déclaration. c'est maintenant